La création tout entière soupire, souffre, les douleurs de l'enfantement, frères et sœurs, le Covid, les rhumatismes, les menaces de guerre, tout ce qui nous tracasse et nous angoisse, font que de nos jours, sans arrêt, on dit tout va mal. Avez-vous remarqué que quand on s'est échangé des vœux au début de ce mois, presque tout le monde disait « Malgré ce que nous ne savons pas et qui nous attend cette année, je te souhaite néanmoins avec courage au moins un peu de santé. » Et les éditoriaux de nos journaux protestants et de tous les journaux d'ailleurs commencent toujours par le malheur que nous traversons qui est vraiment épouvantable. Mais enfin, Paul disait la création tout entière soupire et souffre, certes, mais ce sont les douleurs de l'enfantement. Et quand on dit enfantement, on pense naturellement à la naissance d'une vie. Ce n'est pas une douleur qui mène à la mort, c'est une douleur qui mène à la vie. Et je vous ai proposé ce texte enthousiasmant de l'ecclésiaste, « Jouis de la vie » avec la femme que tu aimes, ou avec le mari que tu aimes, avec la famille que tu aimes, jouis de la vie pendant les jours de ta vie, de rien du tout, que Dieu te donne sous le soleil. Et je voudrais me demander, avec vous, comment pouvons-nous avoir un peu plus de sourire en cette année 2022 Nous savons du reste, dit Paul aussi, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une parole de joie bienveillante que Dieu nous donne, qui nous permet de vivre dans la lumière. Ce n'est pas être optimiste que de dire cela, c'est d'élaborer une vie spirituelle enracinée dans la présence de Dieu qui monte en nous. Je vous cite deux théologiens que j'aime bien. Matthew Fox, un théologien californien, qui a dit, écoutez, pour commencer, arrêtez de vous faire du mal avec cette vieille idée du péché originel qui prétend que depuis toujours et dès la naissance d'un enfant, il est coupable. Il ne fait pas ce qu'il devrait, il vit déjà loin de Dieu dans une obscurité malfaisante. Arrêtez de dire cela, dites, non pas le péché originel, mais la grâce originelle. Dès le début, dès le commencement, la présence de Dieu donne la vie. Et quand on parle ainsi, cela va mieux pour affronter tout ce que nous affrontons. Et puis, le théologien Paul Tillich qui dit « Arrêtez de penser à Dieu dans un ciel lointain, tout-puissant, d'où il ferait arriver sur la terre selon sa volonté, tout ce qu'il voudrait, de telle sorte qu'on prie sans arrêt pour qu'il arrange un peu les choses, et lui dans sa toute-puissance, qui arrange beaucoup moins les choses que ce que nous voudrions, il dit, je dis, mais arrêtez de penser à ce tout-puissant là-bas qui organise tout et qui pourrait faire plus et qui fait moins et nous nous, nous haltons à demander et à attendre sans obtenir. Pensez à la présence intérieure de Dieu qui monte en vous, dit-il, qui vous donne la vie, le courage, le fondement de votre être de telle sorte que Dieu est en vous. Il est plus que vous, mais il n'est pas sans vous, la vie qui monte en nous, le dynamisme créateur de renouveau, de telle sorte que nous n'avons pas à espérer que les choses aillent mieux, mais que nous avons à nous impliquer, ici et maintenant, avec l'énergie avec la réorientation qui est en nous et que nous n'avons qu'à puiser dans tout ce que Dieu nous a déjà donné, la vie en nous, la vie en notre prochain, comme en nous-mêmes, de telle sorte que nous pouvons aimer cette vie qui monte en nous comme aimer la vie qui monte en notre prochain. Toute la création, les animaux aussi, Aime vivre. Je pense à un pasteur canadien qui écrivait à sa manière cette vie de Dieu. Je le traduis pour vous. « J'ai vu, écrit-il, quelque chose de merveilleux lors d'un coucher de soleil sur les bords d'un lac. Deux jeunes amoureux se promenaient main dans la main, un couple âgé était assis sur un banc, des adolescents s'éclaboussaient dans l'eau, des enfants cherchaient des galets qui leur conviennent. Ils étaient tous, chacun dans leur monde, et brusquement, le ciel s'est embrasé de rouge. Tous se sont figés sur place à la vue de cette beauté. Pourquoi regarde-t-on le coucher de soleil sa beauté est-elle inscrite dans notre ADN Je le crois, il y a une profondeur qui suscite en nous contemplation, joie et recueillement. La vie est la lumière de Dieu. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a l'obscurité et la crainte de la mort il est vrai, comme le disait Jacques Chirac, « Quand les malheurs arrivent, ils volent en escadrille, vivre dans les ténèbres. » C'est vrai aussi, nous le savons. Dire cela, ce n'est pas du pessimisme. Dire cela, c'est développer en nous une vie spirituelle qui nous permet de considérer avec calme avec assurance, avec force intérieure, qu'il y a aussi incontestablement l'obscurité à côté de la lumière, à côté de la vie. Il y a les ténèbres, la mort, les moments sombres. Les animaux aussi souffrent. Pensez à ces centaines de milliers de canards que l'on va abattre dans le sud-ouest de la France. Il y a des malheurs qui volent en escadrille en arrivant de l'extérieur et nous n'y pouvons rien et ils nous agressent. Il y a d'autres malheurs qui montent de l'intérieur d'une attitude personnelle que nous avons négative. Ainsi va, c'est vrai, la souffrance du monde. Nous vivons à l'ombre de la croix qui est plantée sur notre terre. Alors, comment peut-on passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'enfoncement dans la dépression à la joie bienveillante de Dieu Mais la résurrection, ça existe la croix débouche sur le matin de Pâques. Un esprit de résurrection est celui qui monte en nous. Quand les malheurs volent en escadrille, nous pouvons reconnaître la présence, la joie bienveillante de Dieu qui entre en lutte, la lumière qui entre en lutte contre l'obscurité, la lumière et les ténèbres ne sont pas équivalentes, la lumière toujours est vainqueur de l'obscurité. On peut reprendre en main notre être, on peut saisir l'esprit de renouveau qui monte en nous, que Dieu y renouvelle, renaissance. Créativité nouvelle, se ressaisir en toutes choses, dit Paul, Dieu œuvre pour le bien. Quand les malheurs arrivent de l'extérieur, auxquels nous ne pouvons rien, les rhumatismes, le cancer, le deuil, le divorce, les problèmes de toutes sortes, le Covid, Dieu est présent et fait monter en nous une spiritualité qui nous permet de considérer calmement, courageusement avec force et dynamisme la réalité dans laquelle nous vivons qui ne nous tuera pas mais qui nous fera vivre si Dieu est présent si Dieu nous accompagne si Dieu est là, il peut ont tiré quelque chose de bon, Dieu fait concourir toute chose au bien, toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu a de la peine à le faire, c'est que son seul outil, c'est nous, Alors il y a les malheurs qui viennent de l'extérieur, et puis il y a les malheurs qui montent de l'intérieur, de notre présence intérieure, notre angoisse, notre attitude déprimée, notre dépression. Et alors, évidemment, c'est à nous de puiser la paix et la force que Dieu met en nous, on peut toujours chanter un cantique, on peut toujours lire un passage de la Bible qui toujours fait monter en nous, à travers ces pages, cet esprit de renouveau qui est là, dans les pages. On peut toujours méditer, après avoir lu la Bible, laisser monter en nous le souffle mystérieux et immense de vie que Dieu voit dans le monde entier, dans le prochain, comme en nous-mêmes, en nous-mêmes comme dans les autres, de telle sorte que nous voyons la réalité avec ses ténèbres et sa lumière avec les yeux de Dieu lui-même, ce qui est tout autre chose, la résurrection, l'esprit de résurrection, frères et sœurs, ça existe. Mais il ne faudrait pas dire, alors sans arrêt, en permanence, il faut que j'espère sortir des ténèbres par la résurrection vers la lumière. En fait, les ténèbres et la lumière coexistent, en fait, il y a toujours les ténèbres, mais toujours au cœur des ténèbres, il y a cette lumière qui en est vainqueur et qui nous renouvelle. Dieu fait conquérir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Va, vis avec joie la vie de rien du tout que tu te donnes sous le soleil. Au cœur du malheur, il y a cette lumière, cette présence, cette vie, ce renouveau de Dieu qui est là. Ce n'est pas toujours passer des ténèbres à la lumière et, des ténèbres et de la lumière aux ténèbres. C'est la lumière dans les ténèbres, toujours, en permanence. Je me souviens d'un groupe biblique où une dame, Madame Martin, avait été physiquement détruite dans un camp de concentration. Elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus se lever. Elle était clouée dans un fauteuil roulant. Et nous lisions le passage des Jailly qui dit, le boiteux saute comme un cerf. Et quelqu'un a dit, oui, enfin, le boiteux saute comme un cerf, mais Madame Martin, elle saute pas du tout comme un cerf. Alors, j'ai regardé Madame Martin et j'ai vu dans ses yeux comme une étincelle brillante, et elle a dit, mais ne voyez-vous pas que je saute comme un cerf C'était vrai et impressionnant. Dieu, lumière dans l'obscurité, au cœur du malheur, vivre la joie bienveillante du Dieu qui, déjà, Maintenant, là, les choses telles qu'elles sont, fait briller sa lumière de vie. J'ai noté que on pouvait, dans ces conditions, poser des petits actes de vie. Vous pouvez faire une offrande au Secours Populaire, au CIMAD, au Centre d'Action Sociale Protestante. Vous pouvez tendre la main à quelqu'un qui aurait bien besoin qu'on lui saisisse la main. Chacun de nous peut s'unir à Dieu dans cette action de renouveau de la vie qu'il donne à notre prochain comme à nous-mêmes. Chacun de nous peut se laisser animer par l'Esprit de Dieu, même au cœur des ténèbres, parce qu'au cœur des ténèbres, il y a sa lumière et je vous cite ce qu'écrivait encore le petit pasteur canadien. « J'ai personnellement expérimenté ce moment de renouveau, de résurrection, d'entrer dans une nouvelle vie en contemplant une aurore boréale, en voyant mon petit-fils me sourire, en recevant la communion, en étant arrêté par la police pour avoir aidé des homosexuels et des transgenres, en tenant la main d'un mourant. Béni soit-il. Amen.